Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais essayer de répondre à la question euh, quand, euh, quand débuteront les tribulations, autrement dit, quand aura Dieu le grand avertissement. Alors autant vous dire tout de suite, euh, nul ne connaît le jour euh, ni l'heure. Euh, euh, et euh, c'est impossible aussi de connaître euh, précisément avec certitude l'année. Et d'ailleurs, euh, Dieu n'aime pas qu'on. Je sais que Dieu, par, euh, par, par l'intermédiaire d'un prophète, euh, celui du Saint-Amour, euh, je sais que Dieu n'aime pas qu'on se pose cette question et qu'on enfin, qu perde du temps à, à essayer d'y répondre. Ceci dit, moi, ça m'a quand même pas mal euh, taraudé. Et bon, je, je voulais vous livrer un peu les, les fruits de mes recherches, les fruits de mes réflexions, sachant que... Euh, sachant que euh, voilà, ça sert à rien de trop, de trop y, y, prendre, euh, y, per, y perdre du temps, sachant que l'essentiel c'est d'être en état de grâce hein, pour être prêt euh, à vivre ce, cet avertissement. Euh, et bon, euh, voilà, pour, pour aussi, aussi être prêt matériellement, donc j'en ai parlé dans, dans une précédente vidéo. Donc euh, le grand avertissement, il euh, y a deux personnages clés qui, qui nous permettent de dire que euh, ce grand avertissement aura lieu dans, dans quelques années. Alors pourquoi dans quelques années D'abord le premier personnage c'est le père Pétard euh, Loubicic, Lou, euh, Lou bon il est... Euh, fait, donc voilà, donc il est né en, en 1946, c'est un père franciscain, qui a servi dix ans dans la paroisse de Medjugorje, donc qui est en bosnie herzégovine Il est une figure centrale et un témoin privilégié des événements de Medjugorje, village où la Vierge Marie apparaît tous les jours depuis juin 1981. En effet, en plus de ses nombreux messages, la Vierge a prévenu qu'elle confierait aux six voyants dix secrets qui concernent des événements à venir. Miriana Dragisevich, euh, donc c'est une des voyantes, fut la première à re recevoir ces dix secrets. Et à la demande de la Vierge Marie, elle a choisi en 1982, donc ce prêtre, le père Pétard, qui aura la mission de révéler ses secrets au monde. Humblement, le père Pétard a accepté cette mission, sachant que le moment venu, il ne pourra pas se taire, quelle que soit la teneur des secrets. Donc voilà, donc il est né en 1947, euh, pardon, 46. Donc il a ce jour 72 ans. La deuxiè le deuxième personnage clé de, de cette fin des temps, euh, c'est euh, Conchita. Conchita Gonzalez, c'est une des voyantes de Gara Vandal. Euh, donc qui est née le 7 février 1949. Et donc, euh, pourquoi c'est un personnage clé Parce qu'elle connaît la date du grand miracle. La date du miracle a été donnée à Conchita dès 1962 et que l'avertissement surve survenant moins d'un an avant et le châtiment quelques mois plus tard, aucune date ne peut donc être modifiée. Oui, voilà. Donc euh, autrement dit. Euh, voilà, donc le, le, le grand miracle de Garabandal aura lieu moins d'un an avant le.. Moins d'un an après le, le grand avertissement. Euh, donc vous voyez que. C est, c est, donc Conchita est née en 49 ça veut dire qu'elle a 69 ans alors il faut savoir que l'espérance de vie en Europe est d'environ euh, 80 ans ça, ça leur laisserait 10 ans encore de, de vie euh, toutes choses égales par ailleurs sachant qu'ils peuvent très bien vivre centenaire hein, pourquoi pas euh, mais euh, vraisemblablement euh, raisonnablement euh, leur espérance de vie il euh, il leur resterait 10 ans, 10 ans à vivre. Bon, encore une fois, euh, euh, nul ne connaît le, le jour, ni l'heure, ni l'année. Je, je ne sais pas, je, je leur souhaite longue vie, mais euh, il faut savoir qu'ils ont euh, qu'ils ont environ 70 ans. Alors, donc voilà, ça c'est un premier point. Donc on sait que l'avertissement aura lieu dans quelques années du fait de l'âge assez âgé des, des, des, des protagonistes. Qui, qui, qui auront un, un rôle essentiel à jouer alors euh, ensuite vous voyez qu'il y aura une comète au moment de l'avertissement et cette comète va revenir et pour s'écraser euh, sur la Terre et ce sera la, ça, ça marquera la fin du monde moderne autrement dit la fin de la fin des temps et ça ouvrira donc cette nouvelle Terre ces nouveaux cieux de, du millénium, du règne de Dieu sur Terre pour mille ans avant la fin du monde euh, donc cette comète je, je pense l'avoir identifiée encore une fois je, je ne suis sûr de rien elle s'appelle Apophis donc Apophis ce qui est, qui est très intéressant c'est que euh, il va, euh, enfin, ce, cet astéroïde va croiser la Terre en 2029 donc ça pourrait être euh, pendant ce, ce grand avertissement et elle, re, elle reviendra en 2036, donc euh, j'imagine pour nous percuter en fait, euh, vraisemblablement dans l'Atlantique Nord. Donc vous voyez que euh, déjà Apophys euh, est un astéroïde géocroiseur qui, qui, qui, qui pourrait être la comète du grand avertissement et qui pourrait être la comète qui s'écrasera sur la Terre. Et donc il y a les dates de 2029 et de 2036. C'est pour ça que je dis que le, le, le grand avertissement ne, ne, ne pourra pas être au-delà de 2029. Ça m'étonnerait très fortement compte tenu de ce que je viens de dire. De tout ce que je viens de dire. Alors vous voyez qu'il y a 7 ans entre 2029 et 2036, autrement dit, il y aurait 7 ans entre le grand avertissement et cette... Euh, et, et la fin des tribulations en fait. Et la, le, le début de la nouvelle terre. Sachant que... Euh, alors 7 ans c'est troublant parce que les milieux protestants les milieux prophétiques protestants euh, parlent justement de cette durée de sept ans des tribulations euh, il faut savoir que euh, l'antéchrist règnera trois ans et demi ça c'est dans le livre de l'apocalypse, hein. ça c'est une date certaine dans le règne de l'antéchrist durera sept ans et demi euh, Voilà, donc voilà ce que, ce que je peux vous dire euh, au sujet de, du tempo, mais encore une fois, euh, ça ne sert à rien de trop s'y euh, attarder. Euh, L'essentiel c'est d'être en état de grâce, toujours et en tout lieu, en tout temps, d'être toujours prêt à rencontrer le Seigneur. Euh, et puis bien, bien évidemment, il faut se préparer euh, matériellement euh, en, en, en, en, en imaginant qu'il va y avoir un chaos social, peut-être enfin certainement des, des guerres civiles on va connaître euh, certainement une invasion de notre territoire par une armée, vraisemblablement russe, euh, par des, des contraintes avec euh, liées à l'islam, etc. Euh, on, va, on va certainement vivre aussi euh, des famines, des, des, des, des catastrophes naturelles, des, des, des un effondrement économique. économiques, donc il faut, il faut quand même avoir tout ça en tête. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation que Dieu vous bénisse et à bientôt.